Hey, salut guys! Bienvenue à Freeride Québec! Aujourd'hui, nous sommes au sommet du massif de la petite rivière Saint-François à une heure à l'est de la ville de Québec. Pour ceux qui ne savaient pas, le massif ouvrira en 2020 la première phase de son réseau de sentiers de vélo de montagne et j'ai eu la chance de recevoir une magnifique invitation de la part de la montagne pour venir essayer en exclusivité leur tout premier sentier avant l'ouverture officielle au public. Pour l'occasion, nous avons eu la chance d'avoir été guidés par Julien Lévesque au travers de la montagne. Wow. Euh, lors de l'ouverture officielle, le réseau totalisera plus de 20 km de sentiers reliant la base du sommet de la montagne et plus de 30 km de sentiers devraient être ouverts d'ici la fin de la saison estivale 2020. Mais pour aujourd'hui, l'ascension dure environ 3 km, alternant entre les phases d'ascension et de plat, et peut prendre 15 à 20 minutes dépendamment de votre forme physique. Le point culminant de cette montée nous amenant loin des pistes de ski alpin, au cœur du mont Alligaurie, pour une descente intermédiaire de 6 km de long. Voici les premières images de cette descente impressionnante. Et si c'est votre première fois à Freeride Québec, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Un immense merci. Et sur ce, bonne descente. Euh, à toi la mer. Un gros merci. Alors... Première piste de vélo de montagne au massif de la Petite-Rivière, ever! Riding blind! Ah oh, wow! Oh, j'ai failli une se déver! Oh my god, oh on a vu cette plume là en photo Oh guys c'est tellement beau Oh ça pont un peu glissé Oh wow okay. Oh, c'est bien tapé. Un petit coup de boîte à date. Je vois y a beaucoup mouillé dans les derniers jours. Oh wow! Oh yeah! God damn! Ah c'est bon! Ah. Wow! Yes! Oh, oh, oh, wow. C'est bon? C'est beau, hein? C'est beau, c'est flowy! Oui! Je me suis disloqué l'épaule, fait que je reviens tranquillement. Oui. Wow! C'est vraiment beau. Comme ça jusqu'en bas. Magnifique! On va juste. ouais, à moins qu'il y ait peut-être une banderole un petit peu plus loin. On va regarder. Là ouais. ça va! ok ouais j'ai le droit romp. ah wow oh my god qu'est-ce que c'est bon oh, ça peut être graisse un peu Ha oh Wow! Mais solution, vous êtes malade! Oh ah. c'est okay, bon! Wow! Pas la bonne ligne! Et ce que ça ne savent pas, j rentré dans un arbre il y a à peu près un mois, je me suis displaqué l'épaule. J'avais une bonne utilisation. Ça fait pas très longtemps que je vais à rouler. C'est sûr que je n'ai pas. de full force. De toute façon, première fois que vous rêvez une trail, c'est pas un gel à 100%. On ne sait pas ce qui si s'en vient. Et, bon. Même si c'est une piste intermédiaire, on va avoir quelques petites surprises quand on arrive un petit peu plus rapide. La première chose que je remarque, beaucoup de gros North Shore larges. Ceux qui commencent, ceux qui veulent initier la copine, des fois des petits North Shore de un pied, un pied demi de large, des fois c'est un petit peu impressionnant. Fait ici, ça ne sera pas un problème. Et il y a notre guide aux défeuilles On m'a conformé qu'elle a l'avoir C'est du barbeau. Oh! Okay. Je pense que c'est un défi à venir faire avec le petit tail ça yep. Oh wow! Ça arrête jamais! Ah! Que mes collègues sont proches! Oh. Personne en arrière en tout cas! Ah. suis devant! J'ai de voir mon temps ce Oh! Oh! Waouh! Ça, c'est du berm! Donc, euh, juste en arrière de moi qui crie dans la vidéo, propriétaire du Rock gym Allez ah, mec Essayez ça avec nous aujourd'hui. Ah. Oh wow. Ah. Oh wow. Hey, il y a du mordant dans ces berms-là Le monde que vous avez des trail bike, ça va être parfait, parfait, parfait. Oh! Hop, un petit peu Allez, Allez, ça peu, ça va être fucking cool. wow Et on retourne dans la forêt. this sit. Oh. Another day at the office! Gosh I'll have my job. Huh. I'm going to Speed trap! Oh my god, the fuck is that? Oh! <laughs> oh, that's fucking nice! Look <sighs> at 6 km 3 km de montée au début total de 9 pour oh, une magnifique piste de enduro On va traverser les pièces de ski wow. <rire> Yes! C'était malade! C'est du bonbon yes. Du bonbon, du bonbon, du bonbon Ah la vue est belle en plus C'est du caramel, de, de l'eau d'érable à profusion <rire> Yes! Vraiment, Magnifique! C est c est magnifique, la plus, magnifique. C'est euh... <rire> <rire> Ouais. Ben oui. Yup. Mon père qui pas bien s'éteindre. Mais bon. Oh, il y l'air de l'avoir une ligne ici. Ah. un petit peu plus dans le mou on est au cal un peu mais on avait été averti. cette section-là a été une des dernières qui vient d'être complétée donc un petit peu moins tapé. par les vélos, les quatre roues Après nos deux genres de vélo aujourd'hui dimanche et lundi. On va faire une corvée pour souffler, pour taper. Et voilà, on est Oh my god. Yeah. Hein? Wow. Oh, ouais. Magnifique! Ça fait que là on n'est même pas rentré en bas. Ok! Ben ouais, oui. ouais. euh, là ben pour le Ouais, pour aujourd'hui, ouais. Normalement, l'année prochaine, on va commencer à aller rejoindre la base là, directement. Yes! Ça fait que c'était la toute nouvelle piste de, de Enduro du massif de la Petite Rivière Saint-François. Un magnifique 9 km, super le fun, 16 km de descente. Ça fait que c'était vraiment cool. Un bon petit flow, des bons petits virages, têtes. fait que euh, j'ai hâte de voir le printemps prochain, une fois qu'hiver va avoir euh, passé, une fois que va tout avoir tapé, euh, quel genre de vitesse on va être bon pour atteindre là-dedans. Ça va être euh, assez cool. Ça fait qu'un gros merci au Massif de la Petite Saint-François de m'avoir invité ici pour euh, venir filmer et ramener des images. Et un gros merci au à de guide, Julien Lévesque, de nous avoir euh, montré le, le terrain montré où passer. C'était super le fun. Merci Julien. Bien. Ça fait que euh, sur ces magnifiques images, je vous remercie d'avoir écouté et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Je hein? pense oh, y a une fucking tant de gens dans panne de Ski. Je... Euh... OK. Allo? Bonjour? Vous avez bien dormi? Ça, so guys, là, c'est pour ça qu'il faut monter la tente avant de commencer à boire de la bière. Oh.